Franck claverge coach et formateur en vente stratégique et en communication pour gestionnaires et cadre. J'ai une question que je pose toujours lorsque je pars une de mes formations à mes participants. Une question peut-être un peu piège. Est-ce qu'on devrait toujours traiter nos clients, les membres de notre équipe, nos interlocuteurs comme nous, on aimerait être traités? Souvent, j'entends des oui, des non, je ne sais pas. Mais la réponse, c'est non. Jamais. On doit toujours traiter les gens comme... Eux veulent être traités. Donc, ce que ça, ça, ça me dit en tant que communicateur, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de m'ajuster à l'autre personne pour être persuasif. Si je ne le fais pas et je tente de persuader la personne avec mes propres arguments, mon risque d'échec est beaucoup plus grand que si je comprends la personne, je comprends son contexte, euh, je comprends qui elle est, son profil, et là j'ajuste mon argumentation en fonction de la personne je risque de scorer beaucoup plus en faisant ça que le contraire. Ça nous amène donc, pour être efficace en communication, dans ce genre de communication-là, à poser beaucoup de questions, être en, être en mode interrogatif. Donc, plus je serai en mode interrogatif, plus je serai efficace en communication. Pour conclure, euh, on doit donc traiter les gens comme eux veulent être traités. Ça va avoir un impact sur la perception de votre leadership ça va avoir un impact sur la façon que vous allez motiver vos gens. Ça va avoir aussi un impact majeur, autant en vente qu'en communication, sur la création du lien de confiance, qui est hyper important pour soit bâtir une équipe ou bâtir la relation de confiance avec le client. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à visiter mon site Internet au jacquelaberge.com. Je vous remercie.